tous on continue l'après-midi avec Jimmy Escriche qui va nous parler du chat par interface et par email ou comment fluidifier la relation client sur du multi-support. Jimmy, je lance ton partage et la parole est à toi. C'est parti. Bonjour à tous et merci d'être présent. Donc euh, bon, je vais euh, me présenter un peu plus. Hein. Je sais pas, il je... faut que tu mettes le. Ah oui, il faut mettre le, le coup coup. Coup sur le slide. Bon. Donc, euh, je m'appelle Jimmy Escriche, je suis euh, actuellement CTO chez euh, Rue des Vignerons. Alors, Rue des Vignerons, c'est quoi C'est euh, une entreprise qui euh, s'est dit en 2015 bon, on, va on va essayer de répertorier tous les vignobles en France pour le tourisme de logique. Et donc, on répertorie les vignobles pour qu'ils proposent chez nous des activités de dégustation, de visite, etc. Et comme ça, n'importe qui qui veut forcément visiter un petit peu les vignobles, déguster des bons vins, passe par notre site pour réserver son activité. Actuellement, nous travaillons sur une refonte du site internet, euh, avec la stack front en Next.js, Tailwind, GraphQL pour l'API et euh, la stack back qui est en symphonie avec Elasticsearch, euh, Logstash et Kibana et en base de, base de données PostgreSQL 13. On est euh, 10 salariés. On est 10 salariés et euh, on est trois à la tech. Euh, je suis CTO, j'ai un Dev back et une, une expert. Ah! Attends, attends, Alors, attends, t'as J'ai plus le slide. Non, le partage s'est arrêté. Je te le remets. Hop. Tac. Tac. Et du coup, voilà. Alors, donc, déjà. Où est-ce que j'ai voulu en venir par rapport à, à ce projet-là euh, Je voulais euh, tenter de, de développer un système qui permettait de pouvoir suivre euh, les, euh, les discussions euh, qu'on fait dans les systèmes de chat sur les sites web. Euh, comme ce que peut faire euh, Coin quand on a euh, des questions à poser pour, une, pour un achat, on reçoit forcément un mail en copie. On peut répondre par mail et on peut répondre aussi dans le chat. Et donc, tout ça est suivi directement dans l'application. Euh, donc je voulais mettre euh, ce système en place. Pour, euh, pour les emails, donc pour les emails, c'est vieux quand même. Euh, ça date de 1965. Euh, on a déjà passé la cinquantaine, presque. C'est le stress. <rire> euh, au départ, ça a été utilisé euh, donc pour discuter, pour envoyer des informations euh, à d'autres utilisateurs. Euh, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un temps où, sur les sites Internet, on pouvait s'authentifier via un login qu'on créait nous-mêmes, qui était unique dans la base de données. D'ailleurs, ça faisait partie de la documentation Symfony 2. Euh, et euh, l'email, le, euh, le, la place de l'email dans notre société et dans notre vie a beaucoup évolué pour devenir maintenant un identifiant unique sur les sites Internet. Euh, et donc, on va utiliser euh, cet identifiant unique, puisque de toute façon, il, il nous appartient. Euh, comme on a vu tout à l'heure euh, sur l'authentification, il nous permet de pouvoir prouver qu'on est une personne et que cet email nous appartient. Et donc, euh, euh, on, on travaille sur ce, sur, sur ce sujet-là. Et euh, aujourd'hui, il est obligatoire pour les démarches administratives en France. Euh, et il faut savoir qu'on reçoit environ 39 mails par jour. Donc, c'est une source euh, Contact Lab. Euh, donc, c'est assez important. Euh, on a beaucoup d'emails, beaucoup d'informations qui transitent via les emails. Au niveau de la messagerie, euh, les messageries internes, il faut voir que euh, c'est arrivé quand, on a, quand les premiers euh, extranets sont arrivés sur le marché euh, pour les entreprises, où on pouvait discuter directement avec des collègues qui n'étaient pas forcément au même endroit. Euh, maintenant, quasiment tous les sites proposent un système de messagerie, euh, aussi bien pour une messagerie interne pour discuter avec, euh, avec d'autres utilisateurs euh, du même site ou euh, complètement pour le système de contact du site internet, euh, pour euh, le, le système de chat que vous avez en bas à droite de votre site internet, pour euh, dès que vous avez un problème ou besoin d'informations. De, de, Et vous avez aussi les chatbots maintenant. Donc le chat a pris aussi une, info, une place importante euh, dans, notre, dans notre façon d'utiliser les sites internet. Et donc, ça nous montre que l'information, elle est complètement dispersée. Euh, vous recherchez quelque chose que vous avez pu voir, constater quelque part, mince, où est-ce que je l'ai vu euh, ben, Vous avez euh, l'information dans vos emails, vous avez l'information dans les, dans les sites web, dans les chats, et euh, ne serait-ce que si on parle de Slack, euh, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont au moins une dizaine de Slack euh, sur, euh, à utiliser avec euh, des notifications dans tous les sens, et donc vous, vous recherchez une information, mince, où est-ce que je l'ai vu et d'autant plus qu'on est dépendant du client et de la sauvegarde de l'information, étant donné que euh, vous avez euh, Slack, notamment, qui est payant, et donc, du coup, vous n'avez plus votre historique. Et quand vous recherchez votre, votre information, bah, elle est complètement perdue. Donc, c'est sur ce constat-là que je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un système où, euh, où on, on va centraliser l'information, on reçoit les, ma les mails, on a notre historique, on a un historique de discussion, on peut les archiver, on peut les supprimer. En tout cas, on a donné la possibilité d'avoir l'information centralisée à un seul endroit. Ce qui nous permet du coup de rester factuel auprès du client, puisque le client, on a besoin de, de, de, de, de, de montrer notre professionnalisme, de, notre professionnalisme et euh, on a besoin de, de, de pouvoir dire que euh, cette, cette discussion est, a, a eu lieu euh, de prouver aussi, souvent, que euh, quelque chose a été euh, dit quelque part. Et donc, tout ça, ça nous permet de pouvoir euh, rester factuel. Et ensuite, on a aussi un besoin, RGPD, CNIL ou même Business, surtout Business, euh, de ne pas transmettre les adresses mail de nos utilisateurs euh, à nos clients, euh, notamment euh, pour euh, les euh, systèmes de vacances, euh, J'ai fait une réservation sur euh, sur internet euh, pour partir en camping-car et ben, du coup il y avait un système de messagerie, je n'avais pas accès aux adresses mail de, de la personne qui louait pour éviter peut-être de, de passer en contact directement avec lui euh, et de de bypasser la, le site internet, donc tout ça c'est aussi un besoin business. Alors, pour les solutions, euh, quand j'ai proposé mon, mon, ma conférence, j'avais euh, des idées plein la tête, comme tout le monde. Et, euh, et en fait, euh, j'ai vite décroché pour euh, pas mal de choses techniques qui ne sont pas possibles, ou qui sont très compliquées à mettre en place. Euh, et donc, au fur et à mesure, je vais euh, revenir sur certains feedbacks que j'ai eu euh, pour euh, la mise en place de, de ce code. Alors, à la base, je pensais pouvoir mettre le code euh, ce que j'allais vous présenter dans ma propre entreprise, mais pour le moment, on ne l'a pas encore mis en place. Donc, j'ai créé un projet, euh, un site project pour pouvoir vous faire des, des screens de, de code et pour vous présenter un peu tout ça. Donc, il y a plusieurs solutions. Euh, une des premières solutions, c'est de dire, euh, euh, on a un serveur de mail. Donc là, j'ai pris euh, mon compte Gmail. Euh, sur ce compte Gmail, je vais euh, à chaque fois que je vais euh, créer un, un, un salon de discussion, je vais euh, l'authentifier via un ID unique, un UUID par exemple, et à chaque fois que du coup je vais créer ce, cette room, je vais euh, créer euh, un dossier dans ma boîte mail où je vais centraliser les emails pour pouvoir après plus facilement les récupérer. Euh, donc ça c'est la première facilité, disons. Euh, j'ai un cron qui va tourner toutes les minutes, qui va aller chercher dans tous les channels qui sont encore ouverts pour voir s'il y a eu des réponses de mail, puisque la, la, le, la réponse n'a pas besoin d'être instantanée. On n'a pas besoin d'être sur, du, sur du, du réactif. Donc, disons que le cron était une, une possibilité assez intéressante. Le problème, c'est que vous allez euh, devoir lire tous les messages, parce qu'il a, d'ailleurs, c'est une chose dont j'ai trouvé que était assez incroyable, c'est que il y a peu de librairies euh, qui nous permettent de pouvoir lire un email spécifique euh, ou, une, ou une place dans une boîte mail. Euh, donc, vous avez IMAP, c'est le code que je vous présente là. Mais il faut une extension PHP, euh, il, faut, euh, il faut sécuriser aussi tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Et, euh, et donc, c'est... Euh, ça peut être lourd pour le serveur de toujours avoir à gérer, euh, euh, à devoir scanner le, le site, euh, le, le, le, la boîte mail pour pouvoir après insérer dans notre base de données, pour avoir l'historique les, les, les, euh, aussi en interne dans notre base, pour pouvoir les afficher dans le chat. Mais c'est plus facile à mettre en place. Ensuite, euh, du coup, ce code euh, avec les fonctions IMAP de PHP euh, peut être encapsulé dans des bundles, donc il y en a plusieurs, je vous en ai cité deux. Uh, PHP-Imap e et setit.pl. Uh, Alors, j'ai une préférence pour le premier uh, parce que uh, je l'ai trouvé plus facile d'utilisation. J'ai utilisé les deux pour les tester. Et j'ai trouvé beaucoup plus facile d'utilisation. Uh, et il représente vraiment uh, le, le système de, de mail. Uh, le, les fonctions Imap e de PHP sont beaucoup plus, beaucoup plus représentées et avec uh, une gestion objet uh, plus intéressante. Et euh, ils sont en PHP 7.4. Alors, le code que moi j'ai développé, il est plutôt en PHP 8. J'ai mis les attributs. <rire> euh, alors, du coup, les problèmes sont toujours les mêmes, puisqu'on utilise les fonctions IMAP, e on appelle euh, le serveur régulièrement. Euh, le serveur nous renvoie les, les emails quand on arrive à tous les lire. Euh, il faut savoir lequel a, a été mis, euh, lesquels sont les plus récents, etc. Euh, tout ça, c'est un peu complexe. Du coup, j'ai retenu, euh, retenu cette solution. Alors, au départ, je voulais pas retenir cette solution. Je voulais utiliser euh, les PubSub de Google, puisque j'étais sur euh, mon Gmail. Euh, je voulais utiliser les pubsubs sub et euh, je me suis heurté à, à des complexités assez importantes. Et je pensais pas que ça, ça serait si compliqué. Euh, au final, je voulais une application qui euh, fait seulement écouter l'information, donc elle reçoit via des API euh, les messages, ça envoie des mails, ça délègue le gestion des mails ailleurs. Euh, j'ai un webbook où euh, je reçois des notifications comme quoi j'ai eu un nouveau mail. À la limite, je vais lire moi-même le mail, ou alors le webbook me permet d'avoir le contenu du mail et je l'insère directement en base de données. Je voulais un serverless assez euh, facile d'utilisation qui fait que écouter. Et au final, c'était assez compliqué parce que euh, Google, au niveau des PubSub, nous envoie des notifications. Et, euh, et euh, cette notification, c'est un message assez générique. Donc, vous dites que vous voulez le plugger à, à Gmail et vous recevez un email avec un historique ID. Mais l'historique ID, c'est juste un historique de votre système de notification. Et donc, du coup, vous êtes complètement perdu sur euh, ben, qu'est-ce que je fais avec ça Où est-ce que je vais récupérer l'information Il faut avoir du watch. Euh, donc, euh, PHP n'est pas, pas utilisable. Pour ça. A la limite, j'aurais fait toute l'application en React, ça aurait pu bien se faire, mais là, en PHP, désolé, c'est pas possible. Donc, j'ai retenu la, la, la, la solution que je ne voulais pas retenir à la base, c'est-à-dire d'aller chercher l'information sur mon serveur en mail, d'écouter, euh, de lire les mails qui, euh, qui euh, récents et ensuite tout insérer en base de données. Donc, je vous ai fait deux diagrammes. Il y a une jointure euh, NN sur Room et User que je n'ai pas représentée ici. Alors, du coup, j'ai codé. Au début, c'était facile, les endpoints GraphQL. Donc oui, je suis parti sur une API GraphQL. Là, je vous ai mis une, une, un exemple de code sur des mutations pour créer une room et pour créer un message. Je vous avoue, ça a quasiment tout changé puisque j'ai fait des améliorations du code, etc. au fur et à mesure. Donc, il ressemble plus trop à ça, mais ça vous montre un petit truc de configuration. Donc là, c'est l'API GraphQL. Euh, ici, j'ai des fonctions. Euh, donc, la première à gauche, euh, c'est celle qui permet de pouvoir créer une nouvelle room, qui a aussi changé. Donc, on voit qu'elle qu est identifiée de façon unique avec un UID. Euh, au niveau BDD, il est représenté en, en étant unique aussi. J'utilise Doctrine pour l'accès à la base de données et je suis sur du post -ray. Et à droite, j'ai le code qui permet de créer un nouveau message. Euh, donc, c'est assez rébarbatif et assez facile au final. Vous avez votre, euh, votre message qui est créé au niveau base de données. Je mets tout dans une transaction SQL pour être sûr que si le mail par exemple ne passe pas, bah, le message n'est pas envoyé puisqu'il n'a normalement aucune, euh, aucune existence, aucun, aucun besoin d'existence. Et donc du coup, j'ai tout un système de trackage qui permet de ne pas enregistrer en base de données si euh, tout a voilà, foiré au niveau du de l'envoi. Et, euh, et enfin, on a euh, le système qui envoie l'email. Le, le, euh, euh, qui envoie l'email via, euh, via les adresses mail. Donc, euh, le code a aussi un petit peu changé puisqu'il ne faut pas l'envoyer à l'utilisateur qui a aussi écrit le message. Enfin, voilà, quelques petits, euh, quelques petits ifs en plus, mais c'est l'idée générale. Et ensuite, j'ai d'autres courriers GraphQL qui euh, permettent de, de joindre une personne à la room, euh, d'ajouter de, des, des messages. Euh, voilà, c'est assez basique. Euh, et ensuite, on a le système de récupération. Et donc là, j'ai repris le code euh, que je vous ai montré sur les premières slides euh, au niveau des fonctions imap, puisque du coup, je vais euh, scanner ma boîte mail. Je vais euh, récupérer les, euh, les messages euh, qui sont dans ma boîte. Donc, euh, je vous ai pas montré la génération des, euh, des dossiers sur euh, les channel ID euh, pour être sûr que c'est bien séparé, pour éviter d'avoir des messages qui, qui viennent de d'autres systèmes de discussion, de chat. Mais l'idée générale est là. Donc, on va scanner le, la, la boîte mail, récupérer les emails qui, euh, et, et le contenu. Donc, il faut aussi sécuriser le contenu. Et ensuite, on va tout enregistrer dans la base de données euh, pour ordonner le, le tout et euh, rendre les, les messages euh, qui ont été envoyés par mail et répondus aussi par mail. Puisque maintenant, on scanne directement la boîte mail avec les, des, enfin avec les, euh, les, les emails des, des envoyeurs. On a toutes les informations pour euh, enregistrer tout ça en base de données. Alors, euh, déjà, je pensais que ça serait simple. On est en 2021 et on n'arrive pas à avoir des systèmes de notification comme quand on a eu un, un, un mail euh, de façon simple. Non, ça n'existe pas. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, si je devais le, le refaire pour vous, euh, je, je pense que je ferais un, un middleware, un un serveur euh, qui va lire lui-même les emails et qui va envoyer des informations à un webbook que j'aurais euh, configuré dans les fichiers environnement. Et lui, s'occuperait que de ça, c'est-à-dire scanner l'email, le, le, la boîte mail et envoyer euh, les informations à mon à mon serveur qui récupérerait directement via les webbooks les, euh, le contenu des emails et qui les sauvegardera. Mais du coup, ça ne m'obligerait à créer deux systèmes applicatifs. Si je devais le, le, le, le mettre en prod aujourd'hui, euh, il y aurait déjà de la sécurité à mettre en place, authentification, euh, blinder aussi euh, la sécurité au niveau des contenus des, euh, des emails pour éviter de se, faire, de se faire des petites failles XSS euh, un peu un peu débile et euh, et donc euh, disons qu'il y a beaucoup beaucoup de gestion et je pense que je serais obligé finalement de faire euh, l'option DevOps que je voulais éviter pour exporter la complexité chez quelqu'un d'autre et, et ne pas l'avoir en atteinte, mais au final, à mon avis, il y aurait, il y aurait un gros travail sur la, la, la gestion DevOps. Euh, et, et, et et voilà, j'ai fini. Merci. Merci à la fuite. C'est écrit. Merci Jimmy. Pour pas chaud. Euh, il y a des questions. Il y a encore deux minutes si vous avez des questions. Donc vous pouvez les écrire dans l'onglet questions. Tout était clair. Ne pas pourquoi il y aurait des questions. <rire> <rire> euh, voilà, Est-ce que, que j'ai vraiment développé Oui, tout à fait. J'ai mon API Graph qui fonctionne. Avec des, Avec des, des mutations. Autres. Des subscribers. Ouais, en PHP Oui, en PHP. Et j'avais envie de mettre du React, mais euh, j'ai pas eu le temps. Oui, mais... Pour information, chez nous, on a un, un sprint coding euh, tous les mercredis midi. On a une heure de sprint coding où les bacs et les frontes se retrouvent sur un projet commun, qui est le chat, justement. Et donc, une semaine sur deux, on fait du front euh, avec les fronteux pour les bacs. Et puis, on fait euh, du bac pour les fronteux pour qu'ils voient un peu euh, comment on développe dans tous les langages de formation pour euh, gagner en compétences chez tout le monde. Comme ça, si, sachant qu'on est trop à la tech, s'il y a quelqu'un qui n'est pas là, bah, tout le monde peut développer. Et, euh, et donc, on travaille sur le système de chat. Donc, euh, mes chers collègues y auront droit dès mercredi prochain pour la partie bac. Il n'y a pas de questions Eh bien, tout était clair. C'est parfait. Merci à tous.